Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. L'ouvrance se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Son amour descend d'homme. Ce qui nous promet reste pour jamais. Notre Dieu règne encore. Que le Seigneur nous bénisse, jour. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, dans le livre des psaumes au chapitre 32, psaume chapitre 32, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 32, psaume chapitre 32. Heureux celui à qui la transgression est remise.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 Sois béni notre pain, qu'il soit vraiment exalté et loué encore en cette soirée mon Seigneur Jésus. Merci vraiment du fin fond de notre cœur pour le privilège que nous avons Père Saint de pouvoir chanter, les chants de chanter Sion dans ta présence sur Notre Dieu, d'avoir trouvé grâce devant ta face au Notre Seigneur, de pouvoir descendre aussi pain aussi, toucher nos cœurs et exaucer aussi Père Tubisson. oh Dieu, de voir aussi voir aussi les fruits de lèvres qui montent devant ton trône de grâce, mon roi, au travers de des chants et des cantiques que nous te chantons, sois donc béni exalté, mon Père. Merci, merci encore aujourd'hui, encore pour Seigneur Jésus, la vie que tu nous as donnée, Seigneur, merci encore pour la force que tu as donnée, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, pour la santé que tu as donnée aussi, mon Seigneur Jésus, afin que chaque jour que nous avons la grâce de ta voix, nous puissions, oh béné, pour Dieu, te souvenir encore de ce que tu as fait pour nous, Seigneur, que nous puissions te servir encore davantage mon roi, merci encore pour mon frère, merci encore pour euh, ma soeur, pour nos enfants, pour euh, nos petits-enfants, mon bénéfice du Dieu merci aussi pour tout cela que tu as attiré, bénévole personne, personnes et cela aussi que tu as aussi touché le cœur en parlant, Père Dieu en confirmant ta parole, en démontrant que tu es réellement le Dieu vivant, que tu as réellement les yeux, tu vois les oreilles aussi tu entends, Père, que tu sois béni mon roi, parce que ton peuple à toi réalise que tu es vivant, et oh, quand tu dis la soirée mon bénévole Père Dieu, quand tu en et les doigts n'existait pas. Nous te disons merci encore pour la joie du cœur encore aujourd'hui. Nous te chantons avec allégresse parce que nous savons que tu es pour nous, mon sauveur béni. Parce que tu fais tellement de grandes choses pour nous. Nous te supplions de voir continuer, Père. Sois béni et glorifié, mon, père, mon Seigneur, mon sauveur. Nous pensons à tous nos frères et sœurs aussi qui sont en, en connexion. Nous nous souvenons d'eux, mon bien mon père. Ils sont aussi les nôtres, mon sauveur béni. Nous prions pour chacun d'eux afin qu'aujourd'hui aussi ils soit aussi béni. Car nous t'avons ainsi demandé et prié ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour ce moment béni qu'il nous donne et la joie de pouvoir être de retour dans, dans sa maison où nous savons que le Seigneur notre Dieu, dans sa parole, il nous a dit que sa maison est une maison de correction. Et nous le remercions de ce que, ici-bas, sur la terre, il nous parle de telle sorte que nous puissions ne pas plus passer par le jugement, mais que nous apprenons à pouvoir avoir l'obéissance et la considération effectivement aussi de sa parole. Le Seigneur, notre Dieu, aime être aimé, comme il a dit aussi lorsque la question lui a été posée, que le premier ou le plus grand de tous les commandements, il a donc répondu en disant Écoute, ô oh, Israël, l'éternel notre Seigneur est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras donc de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton aide, de toute ta pensée et de tout ce que tu es. Et ça, c'est quelque chose de très important que le Seigneur attend effectivement aussi de, de son peuple. Mais c'est parce qu'à un certain moment, ils n'avaient plus d'amour de ces dieux. Ils se sont donc tournés vers des idoles que le Seigneur a eu à pouvoir châtier et même aussi envoyer en exil. Le peuple qui s'était lui-même aussi pris en fait en charge aussi depuis l'Égypte, qu'il a eu à pouvoir planter dans un pays comme l'Écriture le dit, où coule le lait et le miel. Nous réalisons combien Dieu, notre Seigneur, tient vraiment à, à ce que sa parole soit aussi prise en considération, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Que Dieu bénisse chacun de vous tous et de tout mon corps. Je vous remercie pour vos prières et aussi pour vos messages aussi pour ce jour. Je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a accordé encore de pouvoir être en ce jour et d'être là. En tout cas, merci beaucoup. Je peux voir l'amour que vous avez. Je vous remercie très sincèrement. Je remercie Dieu de m'avoir accordé la grâce de pouvoir vous avoir et aussi de pouvoir avoir cet amour que vous me témoignez aussi. Que Dieu vous bénisse richement et du fin fond de mon cœur, merci encore. Nous sommes heureux lorsque le Seigneur, notre Dieu, aussi nous donne cette possibilité de pouvoir davantage nous retrouver pour que nous puissions nous édifier aussi et surtout que nous puissions réellement nous donner encore davantage à lui et surtout d'une manière aussi attentive à, à sa parole pour qu'il nous éclaire encore davantage de plus en plus. Il est, il est notre Dieu il parle encore aujourd'hui il continue de pouvoir agir effectivement aussi dans notre vie lorsque nous lui donnons effectivement ce dont il a réellement besoin et euh, je me souviens pendant que mon grand ici chantait les cantiques et cela m'a rappelé euh, les, les, les témoignages effectivement aussi que notre sœur Mélanie en Côte d'Ivoire a eu à pouvoir me rendre je crois que c'était dimanche, après la réunion ainsi. Alors, euh, elle a eu une expérience aussi particulière. Elle dit, j'étais j'étais connecté euh, à la réunion, et je crois que c'était euh, les réunions qui étaient donc passées, j'étais connecté à la réunion, et alors euh, elle dit, j'avais un très sérieux problème ici, euh, en Côte d'Ivoire, et je cherchais des de maisons partout, je n'arrivais pas à pouvoir trouver de maison. Et puis je disais, Seigneur, je n'ai pas beaucoup de moyens, je vais trouver une maison. Si tu peux m'aider à trouver une maison dans la fourchette des 50 et quelque chose comme ça, donc je pense que je pourrais arriver. Mais elle dit que j'ai tout fait, j'ai cherché, cherché, je cherchais, je n'arrivais pas à trouver de maison. Alors. Elle dit, je suis donc venu donc me connecter donc à la réunion, c'était donc en direct. Et alors, vous étiez en train de pouvoir prêcher. Mais cette sœur a quand même une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Elle dit, vous étiez en train de pouvoir prêcher, et tout d'un coup, quelque chose s'est passé, et vous avez parlé en disant, sœur, et j'étais en connexion, elle dit, mais vous êtes en train de chercher une maison, et ne craignez pas, vous cherchez une maison dont le prix n'est pas très élevé mais le Seigneur, notre Dieu, va vous donner une maison, afin que vous puissiez aussi être bien, sans que vous puissiez... Il prendra soi-même de la maison en question. Alors il dit, mais j'étais vraiment touché, j'ai dit, c'est pas possible. Et je suis si loin, et lui il est là-bas, et il peut me parler comme ça. Alors il dit, Seigneur, je crois de tout mon cœur. Il dit, quelques temps après, il dit, c'est contre toute attente, et on l'a appelé pour lui dire, Madame, on a trouvé, il y a une maison pour vous. Alors il dit ceci, il dit, j'ai trouvé cette maison, il dit, je peux vous dire que de toutes les maisons qu'on peut arriver à pouvoir dire qu'on peut habiter, il dit, c'est la seule maison qui est vraiment d'une telle sorte. que quand même les frères et les sœurs viennent me voir, il me dit, mais sœur, comment tu as trouvé cette maison Et puis, il me demande, mais et à quel prix Parce que quand il est arrivé, et euh, le propriétaire avait mis un, un prix un peu plus élevé, et puis il dit, bon, je me suis souvenu de ce que j'ai eu à pouvoir entendre, que le Seigneur m'a dit, il dit, je vais prier, il dit, Seigneur, tu peux faire en sorte que les prix soient baissés. Et le propriétaire a baissé les prix mais non seulement cela. Il dit, mais la maison est tellement si grande que je peux recevoir des frères et des sœurs. Alors, quand le frère vient, il pose la question, il dit, mais sœur, comment tu arrives à pouvoir payer la maison? Comment tu fais Il dit, vous savez ce qui se passe? Il dit, le Seigneur lui-même paye ma maison. Amen. Donc, depuis ces jours-là, le Seigneur paye sa maison. Il dit, frère, c'est extraordinaire. J'ai dit, Dieu est bon. Amen. Il peut donner et puis continuer encore payer encore la maison, l'électricité prend soin, que le Seigneur notre Dieu soit béni. Ça aussi c'est parce que quand nous aimons le Seigneur, nous avons réellement aussi le respect, la considération en rapport avec les choses de Dieu. Nous avons un Dieu qui est vraiment vivant. Nous ne chantons pas seulement dit qu'il est vivant, mais il l'est réellement est vivant et il entend nos prières et nos cris et, et c'est sûr et certain d'une manière aussi et particulière, il va répondre à ce que nous lui demandons effectivement aussi. Nous devons avancer vers lui comme étant un peuple très assuré. Dans 1 Pierre au chapitre 2, je voudrais que nous lisions avec vous à partir du verset 4. 1 Pierre chapitre 2, donc verset 4, il nous dit Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée donc par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 3, non, 2, verset, 4, il dit, verset 5, pardon, il nous dit, Et vous-même aussi, comme des pierres précieuses, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sans cerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tendre au Père et précieux Soba, c'est de vraiment de tout notre cœur, avec beaucoup de joie et de reconnaissance, te disons comme merci pour ce jour que tu nous as donné, par saint Dieu d'être dans ta maison pour pouvoir te célébrer et te louer, Père. Nous avons chanté les chants et les cantiques et nous sommes heureux de pouvoir lire cette écriture qui est ta parole à toi. Nous sommes ton peuple, Père, voir réellement la profondeur de notre cœur, le désir profond d'être vraiment à toi comme tu le veux, Seigneur Dieu. Puis, tu vraiment nous pardonner encore, pardonne à ton peuple, mon bénémoine Patrice en Dieu, et donne-nous encore, Père Saint-Dieu, cette paix, cette considération, mon bénémoine dieu pour ce que tu es et ce que tu fais aussi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas être des gens, des hommes révoltés, mais nous voulons être de ceux-là qui sont obéissants et qui croient réellement aussi à ta parole à toi et qui avance avec oh, un cœur soumis et attaché aussi à ta, ta parole. Maintenant, nous avons dit ta parole à toi, puissions qu'on nous conduire encore davantage. Pardonne et soutiens-nous, car je t'ai ainsi prié, au nom de jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Là que cet homme, Dieu, l'apôtre Pierre, nous parle effectivement en nous montrant quelque chose qui soit aussi euh, pour nous euh, importante comme étant effectivement aussi le désir profond de, de notre Dieu. Je crois que quand nous lisons les Saintes Écritures et qu'on se laisse conduire et, et, et, et guider par le Seigneur notre Sauveur, le Saint-Esprit nous introduisant encore davantage dans la profondeur de la parole de Dieu. Il, il nous ouvre effectivement les yeux pour que euh, nous voyons ce que Dieu fait et aussi le cœur pour que nous puissions très sincèrement voir réellement les désirs de Dieu, c'est-à-dire que la volonté de notre Dieu. Parce que, frères et sœurs, nous devons davantage d'abord aussi réaliser qui nous sommes. On le répète effectivement ici, et parfois on ne prête pas attention, frère. Nous sommes un peuple qui ne doit pas se comparer à d'autres peuples. Voyez l'erreur qu'Israël a eu à pouvoir commettre devant Dieu c'est quand ils ont parlé à Élie, euh, c'était Samuel, pardon, et lui ont dit, Samuel, euh, c'est vrai, et nous sentons que nous avons le désir aussi d'avoir un roi comme les autres nations. Parce qu'ils avaient regardé les autres nations, ils ont vu que c'était toujours conduit par un roi, et c'est comme ça qu'ils était effectivement ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, et ils ont jeté un, un coup d'œil là-bas. Pour voir effectivement comment les choses se passaient. Alors, les désirs ils montaient dans le corps. S'ils avaient simplement eu à pouvoir rester dans la position que Dieu devait passer, à regarder simplement ce que Dieu faisait, ils n'auraient jamais eu ces désirs. Mais c'est parce qu'ils ont tourné les yeux à l'extérieur. Ils ont voulu copier les gens des nations. Or Dieu Dieu avait fait d'eux un peuple particulier. Je pense que dans les scènes écritures, je pense probablement que dans, dans le livre des Deutéronome, je pense Deutéronome, je suppose que c'est cela probablement où il dit que tous les hommes que je pense que c'était qu il, il nous devrait peut-être aller dans Deutéronome oui c'est ça Deutéronome 28 on va trouver ça si c'est pas là ben, et je crois que même si on les citera mais voyons d'abord si c'est dans Deutéronome 28 pourquoi pas peut toujours essayer de voir rapidement cela. Les au chapitre 28, oui c'est cela, c'est cela, c'est cela, voilà, voilà, et, et c'est cela qui nous dit ici, euh, vous connaissez cela, dit mais, verset 1, mais, je pense que nous <coughs> euh, pouvons aller verser euh, voilà. Et voilà, voilà, et voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. On dirait par exemple, euh, euh, euh, bon, je mets que... Bon, disons euh, le depuis le verset 1, hein, c'est bon, vous connaissez, hein Bon, si je dois lire, c'est quand même beaucoup. Hein? Alors je vais commencer. Euh, bon, je vais quand même commencer à lire à partir du verset 2. Voici donc toutes les bénédictions qui se répandent. D'abord, on commence verset 1. Si, si c'est vrai, hein Comme ça, vous voulez comprendre la base. Hein? Si tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu, non, l'obéissance. Ah, l'autre à la voix de l'Éternel ton Dieu. En observant et mettant en pratique tous ces commandements, je te prescris aujourd'hui, l'éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est vrai. Donc, sur toutes les nations de la terre, tu auras la supériorité si simplement tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, que tes yeux soient fixés sur ce que Dieu t'a dit. parce que les autres disent dehors. Ça m'intéresse pas les dehors. Ce qui m'intéresse, c'est rester dedans où Dieu m'a placé. « Ah, c'est mon bonheur, mon frère. »« Allez, écoutez, écoutez bien, dis-moi, dis-moi, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Combien l'obéissance vaut plus que... C'est vrai, frère, parce que dans l'obéissance, alors là, résident les bénédictions, parce qu'il dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. » et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de Dieu tu seras béni dans la ville tu seras béni aussi dans les champs partout où tu vas passer frères et sœurs la bénédiction vous accompagnera c'est la vérité frère. c'est 100% vrai regardez même pour que nous puissions comprendre Malachie chapitre 3 d'abord regardez enfin que vous puissiez voir et cela est là que la vérité ça va ça, ça va se passer Malachi 3, il nous dit ici, regardez bien, je crois que c'est cela oui, Malachi au chapitre 3, nous retournons vite là. Parce que, ah oui, Malachi, chapitre 3, voilà. Oh, il y a le chapitre 3, il dit ici, hmm, voilà, verset, verset 10, il dit, regardez bien. Malachi 3, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ce qu'il dit, hein? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez, je n'ouvre pas pour vous les excuses des cieux, je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Et il dit ceci maintenant, pour vous, parce que vous avez obéi, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous dira pas, le fruit de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'éternel des armées. Amen. Et puis il dit ici plus loin, il dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'éternel désarmé, pour autant que vous obéissez. Maintenant on revient vers vertus. effectivement, où nous étions en train de pouvoir lire effectivement, il dit verset 3, il dit, mais tu seras béni dans la ville et tu seras aussi béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et ton bétail, toutes ces choses seront bénies. Oui, monsieur. Juste par l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on dit obéissance, c'est croire et mettre en pratique. Alors quand j'obéis, il met tout, il met, il met le fruit des Donc, Ceux qui sont à toi, tes enfants, tout cela. Même quand ton bébé il est malade, Dieu guérira. À cause de quoi De l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, regardez bien, nous continuons à dire, Oui. Verset 3 10 minutes Ta corbeille et ta ruche seront donc bénies. Ah, c'est merveilleux. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni aussi à ton départ. Donc, tu pars, tu sais que Dieu est avec toi. Tu reviens, tu sais que Dieu est avec toi. Donc, tous tes projets réussiront. C'est l'équipe, Psaume chapitre 1, non? Tout ce qu'il fait, il réussit. Voilà. Dans Josué au chapitre 1. Mais Médite ma parole les jours et nuit Et tu réussiras dans tout ce que tu veux. Voilà. C'est pourquoi je disais, si vous avez les désirs de monter un commerce, n'ayez pas peur. Oh, il n'y aura pas de clients, il y aura des clients. Toi, obéis à la parole de Dieu, les clients viendront. C'est vrai. Vous savez, la plupart du temps, les gens ont peur. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Si les autres là, qui ne connaissent pas à Dieu, ça arrivent à pouvoir réussir, et toi, toi toujours échoué. Mais il t'a dit, ça a toujours la tête et non pas la queue. Amen. Donc soyez quand même des gens qui sont courageux. Amen. Les peureux, on ne peut rien faire avec. Il faut être courageux. Ça va dire, mais je vais entreprendre, peu importe, mais je dois aller. Ça va casser, je vais relever. Ça va dire, je vais rélever, Dieu me soutiendra. Nous avons quelque chose de la foi dans la parole. Oui. La peur du diable, effectivement, aussi oh, j'ai fait les ministères. Tu n'as rien à voir avec eux. Toi fais, ton Dieu te soutiendra. Ah oui, nous continuons ici. Alors, il dit, verset 7, il dit, l'éternel te donnera la victoire sous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen. Et ça, c'est merveilleux. hein. Toujours parce que j'obéis à la parole de Dieu, j'écoute, je me soumets, effectivement, peu importe ce qu'ils peuvent faire comme complot. D'ici, si l'on forme des complots. Ça ne viendra pas de moi. Eh oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette écriture-là, effectivement, aussi, et comment le Seigneur a eu un pouvoir réellement. Je pense que dans le livre de... C'est les biens, je pense que c'est 49, quelque chose comme ça, je suppose. Mais nous allons tout voir à peu près, et puis rapidement. Je suppose que ça doit être là. Hein. Ah Ah c'est... Je ne sais plus, c'était de Esaïe, ou je ne sais plus très bien. Vous vous souvenez, non? 54, que Dieu te bénisse, moi qui te bénisse richement, Voilà, merci beaucoup. Alors, regardez bien, il dit, Esaïe 54, le verset 14 d'abord, il dit. Tu seras affermi par la justice, il dit. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Qui s'élira contre toi tombera donc sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ceci est très important, mon frère et ma soeur. Il y en a beaucoup, effectivement, qui répètent ça, que ça soit les cadres, absolument rien. Mais ça ne sert à rien de répéter ceci. Tout enfoncé contre toi sera sans effet. Non, il faut d'abord que tu obéisses à la parole. Ce n'est pas que tu vis n'importe comment comme un cochon. Tout en forgé contre moi sera sans effet. Non, il y aura des effets. Tu vis comme un cochon. C'est vrai, frère. Il dit, quand tu obéis à la parole de Dieu, alors là, tout en forgé contre toi sera sans effet. Parce que tes ennemis se lèveront contre toi, mais Dieu, il a dit dans tes tournées 28, effectivement, il dit, si, l'Éternel te donnera la victoire sous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Amen. Si tu obéis. Pas ah, qu'il ait fait n'importe quoi, je dis, alléluia, tout en temps contre moi. Non, non, non, non. Le diable avant te regarder, il dit, c'est lui-là. Il est tenté de faire beaucoup de rêves. Ah ben oui, mon frère, tu dois savoir où tu te tiens. Nous retournons là 54, 54, merci beaucoup. Alors, il dit, dit, tout en, faisant, tout en contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Vous entendez cela Et tel est, écoutez bien, tel est l'héritage de qui Si mais, mais tu es serviteur de Dieu, tu sers Dieu, non Donc, tu obéis à Dieu. Donc, quand tu sers Dieu, mais oui, vous êtes aussi des servants de l'éternel. Est-ce que vous comprenez donc là, l'Écriture, maintenant, vous appartient. Amen. Tout Amen. temps fait contre toi sera sans effet. Amen. Tu sais où tu détiens. tu obéis à Dieu. Et Dieu s'occupe de tes problèmes. Amen. Amen. Quand on forme les complots, on ne te les dit pas. Amen. Tu ne sais pas, mais Dieu sait. Il te dit, mais lorsqu'on forme des complots contre toi, quand tu ne vois pas, moi, je m'occupe. Toi, tu dois simplement obéir à la voix de l'Éternel. Ton Dieu. Donc nous comprenons, quand nous retournons effectivement aussi dans les livres de ton chapitre 28, et nous voyons cela rapidement, il dit, l'éternel te donnera la victoire sous tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Ah oui, <rire> il peut former des complots et venir pensant qu'effectivement, qu ils peuvent... Vous savez, quand, quand, quand les gens vous observent, effectivement, quand vous servez Dieu, vraiment, ce ne sont pas des gens qui sont des, des hypocrites, hein, ils sont là, ils vous donnent l'impression. Mais ça, les le diables, les démons se jouent avec eux, ils ont seulement inspiré des jeux. Mais quand tu es sincère devant Dieu, tu sers vraiment Dieu. Quand tu sors, tu sens parfois qu'il y a prière autour de toi. Non, l'ange de l'éternel est là. Tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils voient que cette personne, elle a quelque chose, mais cette chose-là, elle est divine. Mais vous, vous ne le voyez pas. À cause de quoi cela, effectivement, que quand il voit, il voit quelque chose Mais à cause de ce que vous avez peut comme importance, c'est la parole. Parce que l'importance que Dieu place, c'est dans sa parole. Pas en moi, ni en toi. Alors, quand toi, tu prends cette parole, tu obéis sur et certain. Et en plus de cela, tout est, tout est soumis. Je ne sais pas si vous avez compris. Tout est soumis à toi. Vous n'avez jamais compris, frères et sœurs pourquoi Parce que vous ne faites peut-être pas attention, effectivement, vous, vous prenez en déconsidération. Mais les diables, lui, ils savent. Pourquoi les diables attaquent les, les enfants de Dieu Mais c'est à cause, que l'arme que Dieu nous a donnée. Ah oui, la parole que tu as te donne le pouvoir. Oui, le fait d'obéir à Dieu, tu te mets sous sa garde. Seigneur, je ne peux pas faire ce que je veux, mais je vais obéir à toi. Mais Alors Seigneur, prends soin de moi. Et Dieu le fait. C'est pour ça qu'on dit toujours que frère, sœurs, pour l'amour de Dieu, si vous êtes fils et de Dieu, ne vous plaignez jamais. Ça ne sert à rien de vous plaindre en quoi que ce soit. Parce que quand quelqu'un se plaint, c'est qu'il est incrédule quelque part. Pourquoi se plaindre alors Parce que si, si on croit en Dieu, ben c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de plainte. Tu vas te plaindre de qui De celui qui a parlé du mal de toi. Mais le Seigneur te le dit ici. C'est pas méconnaissance de la parole. Toi, tu ne dois pas t'occuper de la personne qui cherche à pouvoir te faire du mal. Oh, frère, tu sais, la sœur, telle a parlé de mal. Nous avons parlé de Frère, arrêtez. Amen. Où est-ce que tu as entendu? -ce que... Arrêtez. Amen. Tu as assis, occupe-toi de ton âme. Hallelujah. Dieu Hallelujah. me parle à moi ici. Hallelujah. Si ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas mon problème. Hallelujah. Alors ne me fais pas des oreilles. Hey, non, moi, j'écoute pour, pour mon âme. Eh, oh. la personne qui est à côté de toi ne va pas te faire entrer dans le ciel. Hein. Oh. C'est toi-même devant l'éternel, seul. Alors, prends la décision, seul. Alléluia. Oh. Oh. Ne regardez ni à gauche. Vous savez ce qu'on a dit à, à, à Lot et, et aussi à sa femme? Amen. Il dit c'est pour votre salut. Quand vous allez sortir, vous connaissez cela, non? Amen. Partez, ne retournez pas derrière. Ne regardez même pas, fouillez, fouillez, fouillez. Frères et sœurs, que ton nez ne soit pas sous ta voisine. Ou tu demander qu'est-ce que tu penses qu -ce que tu... Non non. Toi seul ton âme à toi. Ce que Dieu t'a dit, prends et avance. Amen. Amen. Amen. Nous chantons un cantique ici, non Si tu viens, alors donne-moi la main. Amen. Mais si tu ne reviens pas, si tu ne viens pas, non. Donc... Ne me retiens. Il faut que vous sachiez que les saluts est individuel. Alléluia. C'est toi-même qui dois avoir à pouvoir répondre à Dieu. Ça ne va pas à ton voisin, Ça. ni ta voisine, Amen. ni ton ami, des frères ou des amis que tu as fait. Mais il ne va pas être là ces jours-là parce que lui, il attendra son jugement aussi. Son tour. Ah, bien sûr que oui. C'est son jugement aussi. Je vous ai déjà rencontrer. Ah, oh, oui. Nous allons raconter les témoignages de Daniel Curry. Ah, ah, ah, ah, ah. Eh, eh. Non, c'est quelque chose qu'il a vécu. Hein. Ah oui, il est arrivé là-bas où il pose à la question là. Parce que l'ange lui dit, mais monsieur... Je m'appelle dans j'étais à l'église effectivement. Et parce qu'il voyait que l'ange avait donc les livres, on appelait des noms. tel le dit, je entrez. Docteur, entrez, Tout le monde en Et puis il voit l'ange qui se tient après, qui ferme les livres. Alors il devient juste, beaucoup de pensées sont venues. Quand j'étais à l'église et j à, je faisais attention Vous savez à ce moment là Beaucoup de choses vont se passer On parle du grand écran Quand on pose la question tu te vois et c'est vrai ça Maintenant là On prend tout à la légère avec. Frère il ne faut pas qu'on ait ça, les habitudes entre nous Il faut éviter les habitudes Et surtout comme je l'avais dit l'autre fois Éviter les camaraderies Amen. Oui. Ça dans les choses qui concernent Dieu Vous savez C'est un freinage pour vous les camaraderies, ce n'est pas bon dans les choses qui concernent Dieu. On est frères, on est sœurs. Alors maintenant, Dieu nous a fait sortir des choses qui étaient charnelles pour nous placer dans les choses spirituelles. Alors gardons cette dimension. C'est encore plus beau, plus glorieux, plus merveilleux, plus agréable. Quand nous restons dans cette dimension, l'amour est tellement beau dans cette dimension-là. Parce que pourquoi il ne soupçonne pour les mal. Mais quand nous sortons de là, on devient camarade. Alors, si celui-ci est mon camarade, celui-là n'est pas mon camarade. Alors on pense à parler. La douleur commence. Ton âme commence à souffrir. Bon, cet homme a besoin d'être dans la présence de Dieu. Mais tu le prives, cette présence, parce que tu rentres dans une autre dimension. C'est important, frère. Ne prenez jamais des choses comme étant légères. Satan, notre adversaire, il est malin, il est rejet. Alors, nous avons l'adversaire que nous devons arriver à pouvoir combattre. Alors, je ferme la, le livre, effectivement. Et, et alors, Daniel Curie regarde, et dit, il pose la question. mais Et, et, et, et moi Et dis toi, qui es-tu Il dit, je suis Daniel Curie et sur la terre, j'ai servi Dieu. Sur la terre, j'étais Il a donné ce qu'il veut. Et je dois rentrer. Là, lui dit mais moi, je ne fais rentrer que ceux qui sont dans ces livres. Là, si tu veux te plaindre, monte là-bas, plus haut, trône. Et puis tu vas donc plaider ta cause. Et je voulais vous informer aussi que quand il était là devant, il était seul. Donc, tous ceux qui étaient aussi autour étaient chacun seul, chacun attendait. Il n'avait pas dit, mais quand on était sauté, on se défend, moi encore. Il défend de je... chez qui Tu sais, quand on était camarade, on était copain. Était... Qui, qui est copain Il dit, moi, j'ai un problème. Ah oui. Je dois me rassurer, moi, que je dois rentrer. Cette importance-là. Alors, quand on lui dit, mais monte là-bas, il monta et il arriva dans un trône. Et, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à, à, au fur et à mesure qu'il avançait, la lumière était tellement si grande, alors il entend la voix qui sort. Je crois qu'il ne s'attendait même pas à ça, qu'il soit comme ça. Il attendait que oh, soit le bienvenu. Mmh. On lui pose la question. Daniel Kiry, depuis que tu es né, donc depuis que tu es sorti du ventre de ta maman, et que tu as commencé à ramper, puis aller comme ça, puis marcher debout comme ça, n'as-tu jamais volé? qui parmi nous aussi n'a jamais volé enfin peut-être il y a je crois que moi les premiers nous avons nous, moi j'ai volé aussi j'ai lève ma main que j'ai volé aussi Oui, je reconnais même ce que j'avais volé c'est pour ça que quand j'ai reçu, je me suis répenti dans beaucoup la liste qui était là, j'ai commencé à chercher ce que j'ai oublié. un frère, vous, au moins ça va, vous êtes encore dans une période où vous avez reçu Christ. Mais nous ici, on a souffert d'abord avec la trinité. Vous glorifiez Dieu, frère. Nous sommes des gens qui ne dorment pas. L'âme était tourmentée, tu écoutais, là, tu t'en pleurais, tout le temps. Vous n'avez pas réalisé, frère. Tu rentres à la maison, tu en as trois, Dieu, qu'on t'a donné. Fais les calculs. Moi, j'en faisais les calculs. Vous, moi, gloire à Dieu, on n'en a qu'un. Mais j'avais trois calculs à pouvoir faire. Il fallait que les calcul tombe juste, donc, euh, <rire> avec celui-ci, avec celui-là. Et comment on fait que ça tombe juste parce que, quand c'était au moins ton cœur, eh bien, avec l'un et pas avec l'autre, Parce que tu connais presque pas l'autre. Alors, ça pose problème. Donc, c'est pour dire que c'est une grâce que Dieu... On lui pose la question. N'as-tu jamais volé et pendant qu'on lui posait la question, en enfin, fait, que quelqu'un ne disait pas, « Seigneur, tu vois, moi, en tout cas, moi, je suis un pur. hein. <rire> » Il voit à l'écran, lui-même, Daniel Curie, pendant qu'il était là, région, il mettait la main pour prendre quelque chose là, effectivement, et puis, et, et ce qui s'est passé de très spécial, c'est qu'il disait que ces images, ça datait de longtemps, mais je me souvenais toujours, et même de là. C'était comme si je venais de poser l'acte, quoi. Alors ah, il ne pouvait pas dire non, parce qu'il était là, je souvenais. N'as-tu jamais menti Il s'est dit, mais je me souvenais très bien même quand je parlais avec les frères. Je ne dis, disais pas vraiment la vérité, comme ça, je me voyais en train de dire cela, que j'étais pas drôle. Donc tout ça, parce que ce que vous oubliez, frère ça, c'est que le Seigneur est ici. Amen. Ils sont, mais c'est ça l'erreur que beaucoup de frères et de sœurs de jeunes, commettent. de Vous ne vous rendez pas compte Parce que quand vous nous regardez, vous dites, Ah, je connais celui-ci. » Mais en fait, vous ne voyez pas très bien celui qui est présent, pour qui nous sommes rassemblés. Nous ne sommes pas rassemblés pour lui, mais pour elle, pour lui pour dire « Moi, je vois, ben c'est lui non, non, non, non, on n'est pas rassemblés même pour moi. » Mais celui pour lequel nous sommes rassemblés, il est toujours présent, il est là. Alors il voit ton cœur, jeune homme, et il sait que tu n'es pas droit de ceci, il sait que tu penses moi pendant que tu me regardes, tu penses. Les pensées passent dans la tête, effectivement, que tes pensées ne sont pas ici. Il sait. Tout ça est enregistré, parce que si tu ne te réponds pas, les jours où tu seras là-bas, tu vas être là debout. Vous savez, on dit pendant moi je suis encore jeune. Oui, il n'y a pas de problème. Même dans ta jeunesse, on va le remonter. oui, parce qu'on profite, oh, ah, nous sommes encore jeunes, on peut se permettre, oh, vous voulez que je vous lise quelque part dans les scènes d'écriture, en rapport avec la jeunesse, parce qu'on prend, ah, les vieux, les vieux, les vieux, les vieux, gloire à Dieu pour les vieux, ils ont l'expérience, Nous les jeunes, regardez, ecclésiaste ecclésiaste ecclésiaste ecclésiaste je pense que c'est cela, voilà, ecclésiaste. Il nous dit ici. Puis nous revenons Daniel Curie aussi, voyez-vous. Il oh, uh, oh. oh, oh, oh. C'est toujours les temps qui filent aussi. vite bon, parce qu'il faut qu'on rentre à la maison. J'allais dire Daniel Curie 12. Non, mais... <rire> mais C'est vrai, Parce que vous avez un livre de Daniel. Hein. C'est Ecclésias, chapitre 12. Alors, il dit, verset 1, il dit, « Jeune homme vous suivez Jeune homme. Réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est comme si on t'invite à vous le faire. Hein? Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Nous sommes jeunes, nous sommes jeunes. Ne fais pas comme des vieilles. Il n'y a pas de problème. Ne faites pas comme des vieux. Il n'y a pas de problème. On te dit ici, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Moi c'est donc je suis reconnaissant au Seigneur ce qui m'a ramassé dans la poubelle quand j'étais encore jeune. Donc je peux témoigner que je, je n'aurais pas cru dur en étant vieux. Quand j'étais aussi dans la fleur de la jeunesse avec la force de jeune homme là. Et c'est là que j'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur personnel. Et je n'ai jamais regretté depuis. J jusque dans ma vieillesse, je n'ai jamais regretté. Ce que je regrette, c'est que Seigneur, j'aurais pu t'aimer encore avant. Avant ce moment-là encore. La vérité. Amen. Amen. Dieu bénisse notre soeur Marie. Amen. Alors il dit ici dans Dieu. Donc, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voies de ton cœur. Et selon le regard de tes yeux, c'est à ce moment-là. On veut tout en voir à gauche et à droite, on veut, on veut tout ce qui se passe. Il faut que eh, la mode soit j'avale, Javal, les ceci soit j'avale. Javal. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vous achètent. Bon, ça c'est je dis comme ça. Il ne faut pas toujours dire des gens qui achètent des GSM. Est-ce bah, bah, bah, bah, bah, bah. qu'on va dire les pasteurs, j'ai rien dit. <rire> j'ai rien dit. Si on le regarde de tes yeux, mais sache que pour tout cela. Ah, pour ta jeunesse, hein. pour tout cela, Dieu t'appellera où c'est Ah là, il n'y a rien qui est effacé. Hein. Ah, on pensait que je suis jeune, je fais la bamba, je fais la bamba. Mais oui, fais la bamba, tous les jours de la bamba là, c'est écrit. C'est pas pour. Mais c'est la vérité. C'est écrit là, dit, mais Dieu te fera, t'appellera où c'est En jugement. Donc tu dois être jugé pour tout ce que tu as fait. Non, ne profite pas, vous dites je suis jeune, je peux pas. Mais non, Seigneur, aide-moi que je puisse arriver à pouvoir me conformer. Parce que quand je regarde le vieux, je dis, c'est tiens encore c'est que Dieu de la grâce. de moi c'est la grâce dans ma jeunesse pour que je tienne ferme. C'est vrai. Non, bref. Alors, Daniel Curie n'a tout jamais. Et puis chaque fois qu'on lui posait la question, il voyait l'écran, il se voyait faire la chose, effectivement. Alors il entend simplement la voix comme une tonne qui vont dire, mais il dit, il dit, pour tout cela, Daniel Curie. Condamné. Alors, cherche maintenant ton, ton copain. Ah oh oui, bah c'est vrai. Parce que c'est ça votre, votre problème aussi. Vous avez toujours besoin qu'est-ce que tu penses Parce qu'il y en a de ceux, par exemple, et quand on, on a on apporté la parole de Dieu, il va se faire passer expert dans l'explication. Mais est-ce que les personnes n'ont pas été assez claires Vous voulez que les gens, vous... ah, lui, il comprend mieux. Lui, je vais, je vais expliquer encore mieux. Mais frère, qu'est-ce que tu as expliqué mieux Parce que Dieu a déjà donné. Alors, laisse simplement Dieu continuer à faire son travail. Quand Dieu parle, frère et soeur, regardez, frère, je vous ramène toujours à cet exemple qui est assez éloquent, puissant. C'est simple. Quand Dieu parle, et voyez-vous que chaque enfant de Dieu, qui est vraiment de Dieu, c'est à lui que Dieu s'adresse. Le Seigneur ne s'adresse pas à tout le monde, frère. Et c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'il faut que vous puissiez le comprendre. Il dit, mais, il dit, mais pourquoi là, parles-tu en parabole, Seigneur les dieux du ciel, qui cherchent les... C'est vrai, il dit, mais je leur parle en parabole pour qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Parce que leur cœur est devenu insensible. C'est écrit comme ça dans Matthieu chapitre 13. Et puis se tourne vers Dieu, mais dit, mais à vous, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pas à eux. Donc toi, sois... Dans cette position qui dit « mais Seigneur, j'écoute pour moi. Parce que, comme j'avais dit il y a longtemps, je dis, mais tu es là, la soeur dit, ah, et soit ceci, la soeur regarde l'autre, dit, ah, ou une fois, dit, ah, c'est dit, mais tu regardes, tu n'écoutes pas pour, pour lui, tu écoutes pour toi. Parce que le Seigneur s'adresse à toi. Il ne t'a pas dit, sois l'intermédiaire de celui-là. Lui, il écoute. Ah, S'il si écoute, il fait ce que, si il est des dieux, il fera ce que Dieu lui dit de faire. Ah oui, oui c'est sûr et certain. C est, c est le problème, c'est la position. Nous n'avons pas le temps. Vous savez, frères et sœurs, regardez, j'ai dit Dieu d'Abraham, disait et d'Israël, tu es merveilleusement bon et agréable. Amen. Amen. Mm -hmm. Vous avez lu avec moi dans les scènes écritures les temps Philvita, dans, oui. dans les pierres, dans la pierre là que nous avons lu qu'elle a dit édifiez-vous. C'était, vous, vous édifiez pour faire quoi Pour former une maison spirituelle vous n'avez pas vu le parallèle qu'on a eu à pouvoir faire effectivement parce que on a dit de lui les pierres vivantes choisies et précieuse au yeux de Dieu mais rejetées par les hommes de même vous aussi Pierre vivante aussi de même que vous aussi Pierre vivante. Vous voyez les parallèles Édifiez-vous pour former. Vous avez l'écriture avec moi, non Pour former quoi Vous édifiez. Pourquoi on doit s'édifier Édifiez-vous pour former quoi Frère ça, mais une maison spirituelle. Ah, mais regardez très bien, parce que j'ai regardé les temps, nous fouillons tellement, tellement vite, et puis bon, et, et, et vite, nous n'avons même pas terminé de tourner, parce que je voulais vous montrer une maison peut-être rapidement aussi, puis on va prier pour que nous termine. Regardez, regardez, regardez, regardez. Là, il nous montre quelque chose, je pense, que c'était une pierre que nous étions. Regardez bien. Et, et, et là, il est dit, hein. Un Pierre chapitre 2 et, et, et verset 4, il dit, approchez-vous de lui, donc vous approchez-vous de lui, n'est-ce pas Pierre vivante, lui hein, c'est lui pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, n'est-ce pas? Et puis, il dit, et vous-même, et, et vous-même, vous comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Pourquoi faire Pour former une maison. Ah et quoi Un saint. Voilà, frères et sœurs, votre communion à vous les uns avec les autres vous aboutit à quoi Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. À quoi ça conduit votre communion avec tel frère ou avec telle sœur Pour que vous puissiez arriver à pouvoir parler du mal de l'un comme de l'autre Alors, je crois que quelque part, nous avons manqué le but. Parce que nous n'avons pas bien regardé les choses. Si, si, si, si, si, nous avions le temps, regardez très bien, en temps. vous avez remarqué quelque chose, frère, dans les Saintes Écritures, parce qu'il nous a parlé, effectivement, d'une maison spirituelle, n'est-ce pas vrai Alors, on doit se poser la question, effectivement, mais c'est quoi cette maison mais Qu'est-ce qu'on cherche, effectivement, pour cela Parce que c'est une maison spirituelle, comment il doit être N'est-ce pas vrai Ephésiens chapitre 2. Vous vous souvenez, nous l'avons vite, nous vont le lire rapidement avec vous ici, dans le livre des Ephésiens, au chapitre 2. Vous me permettrez, j'ai dit vite, et puis on retourne de ton nom, et puis je crois qu'on va te prier pour que vous puissiez rentrer chez moi à la maison, parce que je surveille le temps pour vous. Hein. Mm -hmm. Soyez en paix. Ephésiens chapitre 2, verset donc 19. Ayez donc dans la pensée ce que les saints Écritures nous principles… parlaient effectivement au verset 11. D'abord, quand on est le verset 19, il dit Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. Vous y voyez Et puis, le verset 20, Vous avez été édifiés. Vous voyez comment on a présenté la chose On dit Édifiez-vous. Ici, on dit Vous avez été édifiés. Ou c'est sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et je l'ai toujours eu à pouvoir vous le dire. Quand on dit édifier sur le fondements des apôtres et des prophètes, nous ne pouvons pas comprendre que les apôtres et les prophètes sont notre fondement. Comme un sage architecte, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre fondement ne peut être posé, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le seul fondement. Alors, nous avons été d'ici, effectivement, sur le même fondement qu'étaient donc les apôtres et les prophètes. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous, c'est ça l'apôtre, hein? que Jésus-Christ a. Jésus-Christ a... Oui, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ. Vous voyez, donc, sous le même fondement. Donc, moi, en tant que croyant et en tant que serviteur de Dieu, effectivement, poutre et prophète, effectivement, nous devons nous trouver sous le même fondement. Ils nous ont parlé de ce Jésus, comment l'aimer pour que nous puissions arriver à pouvoir l'aimer. Alors, nous aussi, nous devons être sous le même pas. Est-ce que vous comprenez Amen. Voilà, maintenant nous continuons. Allez, mais, hmm, puis Jésus-Christ lui-même, donc le verset suivant, lui-même étant donc la pierre angulaire. Maintenant, écoutez bien. En lui, donc, en lui, tout l'édifice, donc ce qu'on est en train d'édifier, vous comprenez Tout l'édifice bien coordonné. Il n'y a pas de fissure. Si vous remarquez très bien comment les temples a été donc bâti, les pierres étaient taillées au loin, on les a menés. Ah c'est extraordinaire. Vous n'avez jamais su ça Oui, oui, oui. Ah oui Les pierres étaient taillées au loin. On les amenait simplement quand on posait au l'autre, ça s'emboîtait. Ah oui, frère. Oui. Ça s'emboîtait comme cela. Et les temples. Vous savez, les temples étaient quelque chose de tellement extraordinaire de la manière dont ça a été fait. Oh frères et sœurs, si nous pouvons avoir le temps pouvoir nous asseoir, parce que frère. Dieu quand il a son ouvrage entre sa main Non Il n'y a aucun homme qui peut résister quand, quand, quand Cyrus a fait son édit Il fallait voir les termes qui ont été Non non Dieu est grand mon frère Il veille même aux termes qui doivent être écrits dans l'édit Alléluia il exige en disant que, que cette maison soit rebâtie. Pas n'importe où. Les rois, rois il dit, à l'endroit où elle était auparavant. Alléluia. Donc Dieu a veillé que quand ces gens-là vont retourner, n'aille pas bâ bâtir la maison sur d'autres fondements. Est-ce que vous comprenez l'importance, ce que cela veut dire, mon frère Regardez les miracles qu'il y a. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide, qu'on puisse avoir le temps de pouvoir prendre les chaises et s'asseoir. Parce qu'après lui, effectivement, il y a eu un autre roi qui est venu, effectivement, après Cyrus. C'était le roi d'Arus. Alors le gouverneur qui était dans les, dans les régions, effectivement, quand il voyait le peuple de Dieu qui était rentré et conçu, effectivement, un temple, il dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici si Nous n'avons pas le temps. il dit, <rires> ils ont envoyé un courrier à J'aime Dieu. Il est bon, frère. Vous savez, avec Dieu nous ferons des exploits. Ça paraît comme si rien ne se passe, mais nous devons rester sur la parole de Dieu. Ah oui, il est, il est particulier. Frères et sœurs, nous devons avoir du respect de la crainte et l'honneur. Nous n'avons pas affaire avec un homme, hein? nous avons affaire avec le Dieu du ciel. Effectivement, nous lui devons beaucoup du de respect. Nous ne sommes pas en train de pouvoir faire un travail, et effectivement, comme les gens qui sont dans le monde nationale. mais nous savons que nous, si nous sommes en train de nous préparer notre âme pour une destination éternelle. Effectivement, alors ne perdons pas notre temps pour tout ce qui est. nous devons être conscients de ce que Dieu est pour nous aussi. Oui, Ah, revenons quand même dans Éphésiens. Okay. Nous terminons cela aussi. Alors, il dit, c'était au chapitre 2, je pense. Mm -hmm. ah, alors, il dit, voilà, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, tout cet édifice, effectivement, ce que nous, vous êtes, cet édifice bien coordonné s'élève pour être quoi Un temple saint dans le Seigneur. Vous entendez cela Écoutez bien, et puis il dit, en lui, vous êtes aussi édifié pour être quoi Pour être quoi C'est-à-dire une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es censé pouvoir devenir une habitation dans laquelle Dieu doit vivre. <rire> Nous disions tout à l'heure, pendant que nous écoutions, que quand nous sommes dans la maison du Seigneur et que le Saint-Esprit nous parle, je dis vous, prêtez attention nous-mêmes, pas pour les voisins, mais pour toi-même. Parce que toi et moi, nous avons les désirs, puisque nous aimons Dieu, les désirs de pouvoir réellement connaître la volonté de Dieu. Volonté de Dieu pour moi. Est-ce que vous suivez? Amen. Pour quelle raison cela est, est toujours, et ça doit être les désirs de notre cœur? Parce que dans le livre des Hébreux au chapitre 10, vous connaissez l'écriture? Il dit Vous avez besoin de la persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez donc ce qui vous est donc. Voilà. Vous ne pouvez pas obtenir ce que Dieu a promis sans que vous ayez fait la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas non plus vous bénir si vous n'avez pas obéi à sa parole. Vous voyez, Dieu ne change pas. C'est dans l'ancien, les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est les Jésus du Nouveau Voilà. Voilà pourquoi quand toi tu viens te tasser à cet endroit, tu ne dois pas te laisser distraire. Et quand il sort, ne te laisse pas dire, et tu, as, tu as entendu, est-ce que tu crois, est-ce que c'est comme ça, ça doit... Non, non, non, non, non, non, non. J'ai dit, j'ai entendu, moi j'ai saisi quelle était la pensée et la volonté de Dieu pour moi. Parce que ce dont je besoin moi, chaque jour, ce que je saisisse, quelle est la volonté de Dieu Et ce que Satan fera aussi tout le temps, c'est de pouvoir faire en sorte que vous ne puissiez pas faire la volonté de Dieu, mais que vous fassiez ses désirs. Ah oui, c'est pour ça que dans le 28, on lisait, on a lu effectivement, on dit, mais toutes les nations de la terre te craindront. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, Deutéronome 28, hein Alors ce qui veut dire que Dieu a placé son, son peuple dans une position de supériorité. Amen alors à quoi ça sert de voir regarder ce que l'autre peuple doit faire pour que je copie dehors Là dedans je suis roi Je suis un fils de Dieu Je suis le peuple de Dieu saint et c'est du dehors mais craint Parce qu'il voit que j'ai une parole, une loi qui me fait, qui me fait fort Mais je dois copier maintenant pour dire je vais être comme eux Alléluia Sortez de là amen, amen. Amen, amen. Mon frère et ma soeur... Il ne s'agit pas qu'il combat contre vous, contre la chair, contre votre beauté, contre votre ceci. Ce n'est pas cela. Mais on combat contre les démons. Amen. Vous avez remarqué comment ces gens ils sont, ils sont malins, vous n'avez pas peur. Ah bon. Euh, vous n'avez pas remarqué, frères et sœurs, combien les gens ont mal.. Vous ça, je vous, en vous le dis, vous avez mais quand ils ont cherché à pouvoir commencer à forcer les gens pour se faire vacciner, vous savez qu'est-ce qu'ils ont cherché Des influenceurs. Oui vous ne mettez pas attention, mais c'est la technique des démons. Vous ah ben, vous dites, mais comme ces gens-là, dans leur. Comment, comment on appelle ça Si c'est leur, leur, leur, leur, leur, leur. Vous connaissez si Parce que ces gens-là vous diffusent des choses, non Et puis on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Les réseaux sociaux. On les appelle des influenceurs. On l'a publié à la télévision. Maintenant, on va, on va toucher les influenceurs pour influencer les jeunes. C'est ça les diables commencent à dire, hey, il faut, il faut, hey, hey, les c'est bon, il faut faire, faut.... Non, je... moi, je dis, je n'ai pas de problème, hein? C'est comme je dis toujours, s'il vous plaît, n'allez pas en sortir en commençant. Non. Mais je vous donne seulement des exemples pour que vous voyez comment les diables font les choses, effectivement. Bon, mettons le vaccin à côté, peut-être que pour manger la viande des chiens, des chiens. je donne un exemple. Ils peuvent aussi mettre des La viande des chiens, c'est une viande, quand vous la mangez, et il va, voir, il va donner la bonne santé. Vous êtes malade de ceci. Manger mangez la viande des chiens. Et tout le monde va manger les chiens parce qu'il va vous... Mais c'est vrai, si tu vas voir que des gens, qui sont... je donne un exemple, mais ils ont dit, ah, oh, on a dit que moi j'ai toujours un peu de douleur ici, si tu manges les chiens, ça partira. Mais il va goûter les chiens. Alors que ça n'a rien à voir. Que la, la chair d'un chien ne peut même pas vous guérir. C'est votre foi. Fait que vous soyez donc guéri. Tu peux manger la viande de chien tu verras que ton état ne change pas. Ah, donc. C'est important, comprenons que les diables a une façon, Dieu nous a donné quelque chose de tellement extraordinaire. C'est lui-même, Dieu s'est donné à nous. Il nous a dit, hein, vous, vous, vous me verrez. Est-ce qu'il a dit que les autres le verront Non. non? le monde, c'est ça on ne comprend pas bien, le monde ne me verra plus mais pourquoi vous voulez toujours chercher qu'est-ce que le monde dit, qu'est-ce que le monde dit mais il est là il est avec toi pourquoi toujours les regards dans le monde c'est ça l'horreur d'Israël nous voulons être comme les autres nations mais non, tu vois tu es supérieur que les autres nations si elle est satée dans le monde toi sois propre qui peuvent se si toutes les dames aujourd'hui, ils sortent effectivement, ils marchent toutes nues. Il faut au moins qu'ils voient des princesses. Bien sûr. Ils peuvent dire, mais c'est pas possible. Pourquoi Parce que les pauvres là, que tu voyais là, ils sont influencés. Mais toi, Dieu t'a donné la grâce d'avoir la force de résister contre ces choses-là. Mais c'est toi qui vas ouvrir la porte. Oh, savez, Samuel, nous voulons être comme les autres nations. Et nous voulons qu'un roi domine sur nous. Oh Dieu, il dit, il mais c'est pas possible. Celui qui vous a fait sauter l'Égypte, effectivement, vos pères, vos grands pères, donc vous allez être c'était un roi. Mais c'est. Celui qui vous a nourri dans les déserts, tout ça, pendant c'était un roi avez vu un monsieur là devant, il dit, maintenant je suis le roi d'Israël, je vous nourris et je vous donne de l'eau. Quand vous êtes dans les déserts, je vous donne de l'eau. Quand vous avez des chaussures ici, comme vous avez fait 40 ans, ça ne va pas s'user parce que moi je serai vos chaussures. Personne, il n'y avait pas. Il dit, mais vous n'avez pas bien vu que nous avons plus qu'un roi, mais c'est Dieu lui-même. De toutes les nations qui sont sur la terre, il n'y a pas une nation comme toi, Israël. C'est vrai c'est ça le problème, il ne voit pas ce que Dieu. Et pour lui, il ne voit pas, mais toujours les yeux dans le monde. Et c'est ça le problème qu'il y a, que Dieu nous préserve. Amen. Parce que nous sommes dans un temps où l'Église dit Je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Mais en disant cela, il est devenu pire que le monde. Et c'est comme ça qu'on a des concerts dans les églises, de ceci et de cela. Et puis même dans ceux qui ont écrit, qui disent que nous sommes aussi dans le message, ils sont devenus des chanteurs avec des concerts. Frères et soeurs, je vous en supplie pour l'amour de Dieu, je termine par là. Ne vous laissez jamais entraîner dans les choses qui sont mauvaises, les influences des hommes ou des femmes. Ce que Dieu veut de nous, comme une les chante, nous avons besoin toujours de l'ancien évangile. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Notre problème n'est pas le monde, mais notre problème c'est de partir. Nous devons rester dans l'ancien évangile. Même si on évolue dans les chambres manières pour chanter les cantiques, nous ne n'évoluons pas, nous restons toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous pousser à chanter. Laissons le saint parce que frères et sœurs, quand le Saint-Esprit nous pousse à chanter, on ne va pas s'ignorifier. Bien sûr, tu as une belle voix, mais elle va devenir à fond d'un jour. Mais ce dont on a besoin, effectivement, c'est le cœur. Si nous commençons à tout au pied du monde, le Saint-Esprit va s'enfuir. On va faire des bruits ici pour simplement nous faire plaisir. Alors, ce moment-là, ce sera seulement une association. Il n'y aura plus rien de Dieu. Mais si cela passe là, ce que nous voulons, ce que nous implorons, au Seigneur, nous avons besoin de toi. Là où nous avons, tu vois que quelque chose va nous amener loin. Corrige. Parle-nous, ramène-nous, montre-nous la voie, dis-nous ce que nous devons faire. « Seigneur, nous le ferons. » Alors, ma soeur, mon frère, le Dieu que nous servons n'est pas fâché contre toi. Tu dis, ouais, j'ai comme l'impression qu'on m'en veut à moi, que je mette une blouse quand je viens. « Ah, les blouses, les blouses, les blouses !» Et, je ne sais pas si je vous ai raconté un témoin, je termine par là. C'était Frère José. Frère José, avec sa fille... Euh, Fanny, je pense, et puis là aussi sa soeur donc, Fanny, ça, ça, ça, la sœur de Fanny, bon je dis ça, parce je connais bien les noms, ma il a parlé avec Frère José, il lui a dit ce qu'il avait comme problème, effectivement, Frère enfin, José lui donné les a donné des conseils, il m'a dit, bah, dada, voilà comment ce qu'on doit faire, il m'a dit, dada, dada, dada. et bien, par bonheur, ce jour-là, elle est venue aussi à l'église. Et c'est assis à la place de notre sœur qui est derrière là, notre sœur Virginie. Et moi, et votre frère, j'étais ici, je n'ai pas vu, je n'ai pas parlé de frère, avec le frère José, quand on, on prie simplement, il ne me raconte rien du tout, puis je viens ici. Et voilà que pendant que j'étais à la sèche, je commençais à pouvoir prêcher, et alors répétant et touchant le problème qu'il avait, et j'avais mes yeux tournés comme si je tourne vers notre soeur là, comme ça. Et vous voyez, vous savez, je contrôle pas, hein. Mais c'est la vérité, parce que quelqu'un va dire, oh il me regardait, je ne contrôle rien, la soeur peut penser que je suis là en train de voir toujours la regarder, parce qu'il y a parfois, ils sont là assis, et puis ils changent de place. Oui, parce qu'il peut dire, ouais, il est toujours là, alors je change de place. Je, je peux comprendre. hein. Mais alors, elle était assise là, et moi, j'étais en train de pouvoir parler, j'étais ici, je ne savais rien. Et mes yeux étaient là, peut-être que je regardais les tuyaux sans me rendre compte. Et alors là, là, là le Seigneur a parlé tout, de tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait dit à Frère José, comment que vous avez parlé, effectivement, moi, ça ne rien. Et voilà qu'il sortait, effectivement, il va voir Frère José. Il dit C'est pas gentil. Tu es allé dire à ton passé, tu as dit tout ça, et puis en plus, tu ne veux pas dit que ce pas vrai, parce qu'il me regardait en plus. Et il m'a dit Mais ce qu'il vous dit, c'est vrai. Il me regardait, oui, il m'a parlé, dit Moi, je n'ai plus fait. C'est pas possible ça. Moi, je me confie en toi, toi, gentil, et puis toi, tu vas lui dire un secret pour qu'il puisse. Et puis il me regardait vraiment, comme ça, tout le temps, la réunion. Il me pointé. Le frère José me dit, mais, mais je ne suis mais c est, c est pas... Non, ce n'est pas possible. Comment il pouvait savoir Il était là, il, il n'était pas là, mais tu lui as raconté et tout ça. Et puis en plus, pour prouver que tu c'était à moi, il me regardait comme ça. Il a tout dit. Le frère José a beau lui dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ceci, c'est difficile pour que la personne comprenne. Et c'est ça qu'on doit comprendre. On doit penser que, oui, mais non. Oh, si, Dieu... Et il pointe quelque chose. Et que toi, tu fais, ah, mais revenons à notre frère Julliard. Il était là, assis. Que Dieu te bénisse, monsieur, pour ce que tu fais pour la caméra. Que Dieu te bénisse richement. Ah, on doit beaucoup prier. Vous, vous avez remarqué, moi, je l'observe. Bon, on n'est pas mal, hein. Je vais prier pour vous pour partir, qu'il y a rien sur, sur la route. Cet enfant, depuis qu'il s'occupe, ça, regarde comment il, il s'habille. Ah oui, je l'avais parlé dans le bureau, je l'observe. Ah là là. Euh, bon, il est vraiment là. Quand je me dis, vous la regardez, vous dites Dieu soit béni. C'est quelque chose de différent. Que Dieu te bénisse, bénisse aussi tes parents aussi. Alors il était assis là, et les pieds étaient cachés sous l'appareil là. Moi, votre frère. Ah oui, oui. Et puis, il avait son sac. Et son sac qui était là, avec les marques. Et j'étais ici. J'ai donné, Ça dit, voilà, vous venez, vous avez des chaussures avec marque. Vous avez des vestes avec marque. Et puis pour montrer encore des des sacs avec marque. Vous connaissez, non et, et pendant que j'étais en train de citer chaque chose, il regardait Fantenne. Il se voyait. Je cite les vestes avec les marques. Il regardait, il était dedans. Je cite les sacs avec les noms. Il regardait, il était dedans. Et puis, il est sorti. C'est un fils de Dieu. Il est sorti après, il me dit, « Pasteur, aujourd'hui, Dieu m'a... » C'était vraiment moi, j'étais vraiment... Il dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit, « Tu as parlé de chaussures. »« <rire> Tu as parlé de la veste. <rire> »« Tu as parlé de chaque... »« Regarde, il s'est de lieu. tout ce que Dieu a dit. » J'ai dit, « Dieu même. J'ai dit, « Ah, tu n'es pas facile. Oh, »« Non non !» J'ai dit, Dieu « Dieu m'a appris. » Qu'est-ce que j'étais Ce n'était pas conforme. Amen. Voilà la différence entre un fils de Dieu... Un fils du malin. Le fils du malin, il s'énerve. Et puis voilà, bon, faire aussi, mais je ne crois pas. Ce n'est pas mon problème. Que tu, que tu viennes avec des écrits ici, de tous les couturiers, même dans les lunettes, tout ça. moi, qu'est-ce que je vais faire Le corps est à toi. L'enfer, c'est pour toi-même qui tu vas aller. Moi, qu'est-ce que ça va me faire? Rien! Moi, mon travail, c'est prêcher la parole de Dieu. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. et Celui qui ne croira pas sera donc condamné. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je continuerai toujours à prêcher l'évangile. Mais seulement, n'allez pas dans vos maisons pour commencer à vous faire prédicateur à la place de pasteur. Que vous allez dire, non, on va lui dire parce qu'il n'a pas fait de la part des S'il vous plaît, ne touchez pas à cela. Dieu, quand il parle, laissez le faire. Il tira les cœurs qui reçoivent à ses bras. Et puis, ne regardez pas les gens, oui. Non, non, non, non, non, non, non. non. Nous prêchons la parole pour que ceux qui sont de Dieu entendent. Et quand Dieu leur parle, et bien, ils ont compris que Dieu s'est adressé à eux. Alors, vous, soyez en paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les renoms. rien, je je suis avec toi Promesse suprême Qui soutient ma foi Et ma somme valide la pluie de Jamais, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus mon sauveur, mes gars. Non, jamais tout seul Jésus, mon sauveur, m'égarde Je ne suis jamais tout seul Nous le chantons, mon précieux Seigneur et Sauveur Tu nous as ramenés ces seuls, mon roi Quand même nous nous égarons, mon et mon Père ta parole à toi quelle lumière sur notre sentier nous ramène davantage dans l'obéissance à ta parole. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié encore aujourd'hui, Père, et je prie pour ce peuple qui est à toi, je prie pour que tu pardonnes, Père, que tu pardonnes mon frère, que tu pardonnes encore ma soeur, bien aimé, Père, saint Dieu, à nos jeunes frères, aussi à nos jeunes soeurs, mon bien aimé, Père, saint Dieu, accorde réellement cette grâce, mon bien aimé, Père, Dieu, c'est ton pardon, et j'implore ta grâce encore, bien aimé, Père, Dieu, de pouvoir le soutenir, Père, car ils ont vraiment besoin de toi, d'être conduits par toi, mon bien aimé, Père, saint Dieu, au des de, de, de frères et des soeurs Pâtissons, Dieu, ne voudrait aller loin de ta parole à toi. Nous implorons ta grâce pour nous ramener davantage à toi, mon mes Père. Je te remercie encore pour ce temps que tu as permis, que nous puissions encore nous tenir ici, Père. Il y en a des frères et soeurs qui vont retourner loin Dieu, dehors de mon aimé Pâtissons, qui vont prendre des moyens de transport. L'heure est aussi avancée, mon sans Père, son Dieu. je prie pour que ta paix leur soit accordée, mon père. Pâtissons, Dieu, je prie pour que le chemin soit plané, mon bénéfice Pâtissons. Je prie pour qu'ils puissent rentrer aussi dans la paix, mon béné-aimé Père Dieu, et ceux qui sont aussi en connexion, qui ont aussi resté jusqu'à cet ainsi père, je prie pour qu'ils soient vraiment aussi bénis, mon bénémoine. Oh tu es réellement notre Dieu, Père Saint-Dieu. Bénis mes soeurs qui sont au Canada, Bénis mes frères qui sont. On n'est pas tout, bénémoine, Père Tibissant, Dieu, qui aide-moi s'accroche à toi, mon bénémoine, Père Tibissant, et qui aime réellement aussi ta parole à toi, malgré les jours, malgré aussi les heures, mon béné-aimé Père au Dieu. Nous avons besoin comme nous l'avons entendu en lui nous voulons être cette habitation de Dieu en esprit en vérité seigneur nous voulons réellement pas du revenir à cette considération et ta part à toi comme toi tu le veux pères nous avons vraiment soif du Dieu vivant seigneur nous n'avons plus besoin du monde béni pas Dieu nous voulons pas regarder par la fenêtre mon père nous voulons regarder Père du en haut Père comme Noé la large bénémoine Père du Bisson nous était tellement en haut bénémoine Père Dieu nous voulons avoir le regard vers toi mon Seigneur Oh, peu importe Père du l'attraction de ces monde les désirs de voir te plaire toi comme tu le veux sois béni Père Saint-Dieu et, et sois glorifié encore mon Bénéme Père Tubissant. on ton peuple soutien, béni et fortifie mon roi qui soit tous consolés Bénéme Père tubissant et aussi apaisés Bénéme Père Tubissant, Dieu le cœur soutenu par toi mon bien-aimé Père oh souviens toi de chacun Père merci encore pour ta bonté merci encore pour ton amour merci encore pour ta grâce nous t'avons ainsi prié Père au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Je voudrais que vous puissiez prendre du temps dans la prière, si le Seigneur vous accorde cela, un moment. Si Dieu le permet, pour que nous puissions aussi prier, enfin fait que le Seigneur, notre Dieu, prenne davantage possession de tout un chacun. Nous avons beaucoup traîné dans beaucoup de choses, en perdant du temps, dans énormément de choses. Nous avons oublié les principales, ce qui est réellement que nous puissions être une habitation de Dieu en esprit. Nous voulons que, c'est dans la Bible, que les seigneurs agissent encore davantage, que le Saint-Esprit, comme il commence à pouvoir le faire, puisse réellement aussi remplir chacun de nous. Frères et sœurs, que le Seigneur vous aide. Quand vous retournez à la maison, abandonnez vos habitudes, revenez maintenant pour voir chercher la face du Seigneur à prier et puis nous aurons une réunion, est la volonté du Seigneur où je vais prier aussi pour que le Seigneur remplisse les uns comme les autres et aussi pour prier aussi pour les malades. Nous devons prendre du temps pour pouvoir nous consacrer à cela afin que le Seigneur notre Dieu qui guérit, je crois que c'est sa volonté. Malade aussi, comme je puisse prier pour le malade et aussi pour le baptême du Saint-Esprit aussi, et surtout que le cœur soit davantage aussi consacré à Dieu. Que le Seigneur, d'autres Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amis, amis, et prenez courage. C'est